Good morning. Alléluia. Dans les six jours de l'éloignement, mat Richard 142 masal, Claude 142 Mazal et Olga Bat Solvanish. Si vous souhaitez vous aider prochaine connaissance du Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions dans la seconde année de Bergimel Mishna Gimel. V'chaneir shalo yirdu aleiach shamim di'chtive vehim tarti alirachat. V'alirachat lo amtir chelka achad t'imater v'chelka acher lo t'imater. Je commence à lire le bas du verset. Ota'ir mit ana umatraat. Le Chol s'est vivoté à mit anot, matriot. A bien Depuis le début du chapitre, on s'intéresse à savoir selon quel type de malheur qui frappe, qui menace, alors on va déployer tout l'arsenal tout des pilotes On va faire toutes les grandes pilotes en se réunissant sur la place publique et en priant en avec des jeunes. Et alors... Alors, du coup, tout le chapitre, une grande partie du chapitre, on va parler de ça, on va s'intéresser. Est-ce que ça, c'est considéré comme une épidémie Est-ce que ça, c'est considéré comme une, un, une maca qui, qui menace C'est entre parenthèses, regardez comment comment le, un regard de juif sur la situation, comment ça doit être. Il n'y a pas euh, la Russie et l'Ukraine et ils se tapent dessus et nous, non. Il faut réfléchir selon. Est-ce qu'il y a ici une menace S'il y a une menace maintenant concrète, ça veut dire que dans le ciel, il y a ici des kohotadine qui se réveillent, qui veulent nous menacer, qui menacent, qui risquent de... Et selon ça, notre réaction, c'est pas d'envoyer des missiles, peut-être qu'il faudra le faire en deuxième partie, on n'en sait rien, mais d'abord, premièrement, c'est se réunir, et c'est prier, et c'est faire des tsumot, et d'accord Ça c'est pour la petite parenthèse, maintenant on reprend le cas de la Mishnah, maintenant avec un nouveau... Du coup, tout le chapitre, on va parler de ça, est-ce que ça, c'est considéré comme quelque chose d'accidentel, ou est-ce que c'est quelque chose qui se répète, et qui est donc signe qu'il y a en ce moment... Un, des, des, des, des, des. la rigueur qui, qui, veut, qui veut frapper, Khazbushalam. Du coup, c'est le, le sujet du chapitre en fait. Et là, notre Mishnah, va de nous apprendre maintenant. Une ville dans laquelle il n'y a pas eu de pluie qui est tombée. Comme c'est écrit, il dit, comme le, le Passou le nous l'évoque, qui dit, et que dit expressément dans le que là-bas, il promet qu'il fera tomber de la pluie sur une ville et sur l'autre, il ne fera pas tomber. Ou bien dans une même ville, la partie nord elle ne reçoit les plus, la partie sud elle ne reçoit les plus. Alors là dans ce, ce cas-là, cette même ville elle va tout de suite se mettre à jeûner et à prier. C'est-à-dire, je suis né phrase, et tous les alentours. Et ils vont jeûner, mais sans faire tête de filotes, tandis que avec Omer va dire non, tu fais le contraire, fais le contraire dans les autres villes. Matriote, on prie, mais on ne va pas jeûner. On expliquera ça après. Pour le moment, je m'intéresse sur la première partie de la, de la Mishnah. Pour le moment, on est, pour le moment, on est spécifique, spécifiquement sur les, lois, sur les cas de pluie. On a vu que de manière générale, on a, on a vu tout un rituel, comment faire, on va avancer selon le temps qui passe et que le plus traîne à tomber, on commence à se réveiller un petit peu, à se réveiller un peu plus, à se réveiller vraiment très fortement avec les différentes séries de jeunes, les trois jeunes des Tabitha Khamim, trois jeunes des, des, les trois jeunes pour le public, mais qu'on commence depuis le matin, les trois jeunes qui deviennent un peu plus rigoureux jusqu'à la, la fin, on fasse la série des sept jeunes, euh, lundi, jeudi, lundi, jeudi, lundi, jeudi et lundi. Et, et là, hein, avec toute la, tout, toute la vigueur, toutes les, les filottes solennelles, D'accord C'est ce qu'on avait vu dans les mishnahs précédentes. La mishnah, dans, dans, dans les pratiques précédents. la mishnah Aleph, elle nous a, nous a dit, tu sais, il y a des fois où, dès qu'il y a un vrai problème de pluie, tu, tu pries depuis tout de suite. Tu T'attends pas, c'est-à-dire, quand on est dans un cours naturel de temps qui peut un peu traîner, alors on commence à se réveiller doucement, doucement. Mais quand il y a, il y a une alarme qui veut qu'on qu tire depuis tout de suite, il y a quelque chose de pas logique qui est en train de se passer, tout de suite, on déploie tout l'arsenal. Selon le même principe, la Mishnah maintenant, nous avons, tu sais, si jamais tu vois que dans toutes les villes qui des alentours, la pluie, elle tombe. Et spécialement dans ta ville, elle ne tombe pas. Ou bien même, <rire> encore pire, dans la ville ça tombe, mais spécialement dans ton quartier, ça ne tombe pas. C'est que dans ce quartier, il y a le Kourou d'Hachem, il n'est pas du tout. Euh, il, doit, il, il effraye. Il faut se réveiller, il faut directement tirer toutes les alarmes. On va se mettre à jeûner et à prier. Avec tout le rituel des, des sept filotes et tout ça, des sept brachotes supplémentaires de la mida et tout ça. Depuis tout de suite dans ce quartier ou dans cette ville où ça manque de pluie les alentours ils doivent quand même prier eux aussi alors eux aussi ils ont une part à prendre on explicitera dans la prochaine michelin quelque chose d'un peu différent pour le moment s'expliquer de manière très naturelle très logique que les alentours aussi ils vont souffrir c'est une ville qui souffre et les autres villes qui souffrent pas qui a pas qui, qui, qui, qui reçoivent leur pluie concrètement il va, il va y avoir que les gens de la, de la ville il n'y a plus de pluie, il va y avoir la famine, ils vont partir voir des gens de l'autre ville. ceux de l'autre ville, ils vont être obligés maintenant, les prix vont augmenter, tout va, tout va, les, les, tout, tout va, tout va partir de travers. Donc, même les gens des alentours, ils vont être endommagés, ils doivent aussi faire quelque chose. Quoi faire Là, c'est la, la marquette qu'on découvre. Selon Tanakama, alors il faut qu'ils participent, qu'ils fassent leur jeûne, mais c'est pas la peine de faire tout le rituel des filotes. Selon Rabea qui va c'est tout le contraire. Il faut spécialement faire les filotes et ne pas jeûner. Le Tosot Tov, y rapporte au nom du Ran qui rapporte le Yom Un, il apprend de Yom Kippur, l'autre, il apprend de Rosh Hashanah, tout simplement. A Yom Kippour, qu'est-ce qu'on fait Essentiellement, on jeûne. Il y avait, au euh, Bataïm Migdash, on apportait le Korban. À notre époque, on jeûne et on fait des filotes mais dans la, de la, selon la Torah, il n'y a pas toutes ces filotes qu'on fait toutes ces parce qu'on a plus de Korban. Kippur c'est essentiellement jeûner. Et tandis que Rosh Hashanah, c'est essentiellement prier puisqu'on a la mitzvah de, de prier devant Hashem avec le chauffard, manriot, chauffard comme ce qu'on avait vu. Donc du coup, hein, il apprend de. Euh, tu fais comme Ayom pour, tu jeûnes, mais tu pries, c'est pas la peine de faire toutes les pilotes particulières. L'autre fille dit non, c'est comme comment jeûne, tu fais toutes les tuilotes particulières, et tu vas pas jeûner. C'est leur participation. On verra dans la prochaine Mishnah, Tachem, comme elle était, il y a une raison un peu plus différente et plus simple en fait pourquoi les autres villes des alentours doivent jeûner. Pour le moment, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'atzlaka. Koltou. Salam.